C'est une annonce un peu importante, euh, elle vient juste d'être faite par Nicolas en Ager, euh, c'est quelque chose qui était confidentiel jusqu'à présent, donc là tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Ça concerne notamment euh, la dixième journée d'action euh, contre la loi travail euh, du de, de mardi 14 et euh, en vérité euh, on va pas être seul, en tout cas il y a beaucoup de copains qui nous rejoignent, c'est ça Ouais c'est une bonne nouvelle, ça va faire plaisir. Il y a quelques jours, à Alès, dans le Gard, il y a un appel euh, assez bien rédigé, assez inspiré, et pour de bonnes raisons, parce que l'Assemblée des Luttes d'Alès, qui se réunit tous les jours, est une assemblée qui a une vraie légitimité sur le sujet, et qui a appelé à une journée de coordination internationale, transnationale, qui a été très entendue. Toujours, on a découvert à quel point la coordination est large. Mmh. C'est peut-être plusieurs milliers d'activistes, de, de militants, qui arrivent de différents mouvements, et qui convergent actuellement vers la fac de Nanterre, où vous nous nous donné rendez-vous à partir de samedi 10h, on arrive à 11h. Ok, samedi 11h, 10h. Ouais, ce samedi. Euh, L'enjeu c'est quoi C'est de faire des assemblées pour partager l'expérience des luttes, des actions, euh, comment opérer en street médic, que faire en première ligne, se coordonner pour le, les actions du 14. Mm -hmm. Donc ces gens convergent de Pologne, de Suède, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie et euh, je pense que c'est trois jours qui vont être assez denses, c'est une mmh. génération aussi d'activistes qui a vraiment beaucoup à partager. Euh, c'est pas l'initiative de Paris et c'est très intéressant, c'est vraiment en soutien ouais. dans le cadre de la loi travail et du rôle de la France ouais. dans la libéralisation des politiques en Europe. Euh, c'est des gens plutôt de la première ligne, donc on peut s'attendre à avoir aussi des choses très concrètes. Il s'agit de blocage, il s'agit ouais. d'être de, de, présent le 14 Ensemble. D'accord. Et, euh, et je vous invite tous à aller à la fac de Nanterre euh, ce week-end à partir de samedi 10, 11 h suivant les versions du pad. D'accord. Et donc euh, l'objectif de ce week-end, qu'est-ce qu qu que tous ces gens vont faire pendant 3 jours, 4 jours C'est-à-dire, tu me parles d'organisation concrète, matérielle, c'est... Euh, c'est quoi ou Restituer les expériences des actions passées, oui. des blocages passés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, mm -hmm. essayer de se coordonner, de réfléchir à comment être plus efficace demain, et de manière euh, très ouverte, euh, se synchroniser sur qu'est-ce qu'on va faire le 14. Les étrangers nous rejoignant pour nous soutenir le 14 sont mmh. pas arrivés avec une boîte à projets ouverte en disant voilà ce qu'on va faire et on déroule. Oui. Ils ont souhaité nous associer à ce process. Si tout se passe bien, il y aura des assemblées aussi à République, oui. Nanterre et République étant distantes de ce que c'est les... Euh, conditions policières de maintien de l'ordre, ce qu'elles seront pendant l'euro, on va voir comment ça se passe, ouais. mais on espère qu'en AG, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, il y aura on aura des une... formes de restitution, Exactement. de résumé, etc. Et peut-être certains d'entre eux qui seront parmi nous. D'accord. Et donc là, le, le débat qui va s'organiser, du coup, ça sera vraiment de... Euh, Est-ce que... Sur l'action politique, mais une action politique coordonnée au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres manifestations dans d'autres pays C'est et un soutien aux manifestations et aux cortèges à Paris et en France, oui. et des manifestations coordonnées dans les différents pays, mmh. et probablement des actions, et là je pense qu'on est sur un média où on va s'abstenir de donner trop de détails, mais notamment vers les ambassades, etc. dans les pays concernés. Parce que dans beaucoup de pays en Europe, il y a les mêmes luttes euh, en Belgique il y a les mêmes luttes, en Allemagne il y a les mêmes luttes, en Espagne, en Italie il y a des luttes assez similaires donc euh, toutes ces luttes contre la loi travail et contre une forme de capitalisme et sont en train de se, de se réunir, de s'organiser pour être un peu Elles plus. Elles sont puissance. en train de converger. Il faut qu'on se rende compte à quel point les Nuits debout, le fait d'être Paris, le fait d'être la France, ouais. le fait d'être là depuis 100 jours maintenant, le fait d'avoir organisé les Globales debout précédemment mmh. et coordonner, les... tenter de coordonner, on va être humble, les 300 places, 29 pays aujourd'hui qui se sont coordonnés pour mmh. le coup, euh, ça, ça, ça nous donne un rôle un peu particulier. Euh, on l'a peut-être sous-estimé parce qu'on a l'impression d'être parfois moins nombreux sur la place ou essoufflés ou juste fatigués les uns les autres. Mmh. La réalité c'est un soutien, une empathie, une envie de venir à nos côtés très forte mmh. et qui va faire un bien incroyable. Donc je pense que c'est une très belle journée qu'on va vivre le 14. Alors je, je, conf... ceux, je, je confirme parce que pour être aussi un peu sur les fils euh, Telegram puisque c'est ce qu'on utilise essentiellement pour dialoguer. Il euh, y a beaucoup de gens qui, se, qui travaillent et qui euh, démarrent des actions à travers toute la France et à travers l'étranger. Je sais qu'il y a une marche qui a commencé de Grèce. Euh, vers et... la Grèce en Espagne, vers... oui. c'est le 19 et 20 et qui se fait ça. pour les réfugiés. On n'est pas ouais. forcément très à la hauteur de ce sujet en France. Les Espagnols sont remarquables. On va essayer de se coordonner tout l'été oui. et de faire des, euh, des opérations aussi de restitution de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Mm -hmm. euh, mais il y a des temps longs pour des sujets un peu de fond qui sont ouais. en train de s'ouvrir. Ouais. C'est le temps de l'été aussi qui souvent dans les luttes a été un moment donné où le pouvoir s'est dit ils oh, vont bah, tous partir à la plage. Ouais, ça, ouais. Je ne serais pas surpris de voir des plages debout et au contraire beaucoup plus d'échanges internationaux pendant cette période et ouais. d'éducation populaire. Ouais, c'est ouais. euh, le pari que font les internationaux qui nous apportent ce, ce vent nouveau, ce, ce souffle. D et ça va faire du bien. C'est aussi beaucoup d'expérience. Ouais. Euh, les premières lignes aujourd'hui dans les cortèges sont parfois... en bon première premier... ligne Les premières lignes, c'est le nom qu'on donne à ceux qui se réunissent aujourd'hui dans la première ligne dit violente, dit de casseur, et je veux pas employer le changement sémantique du ouais. camp d'en face. Ouais. Euh, et qui sont des gens qui se parlent peu hors cortège, qui se retrouvent spontanément dans les manifs. Et il n'y a pas eu beaucoup de transmission de savoir entre étaient des générations des, on a dit, Black Box et, on euh, les a nommés de mille façons, dans les euh, G8, G20, anti-G8, anti-G20, dans la coordination à passée on, on a chez nos voisins internationaux une, une vraie transmission de savoir à choper de leur expérience, qui est moins, moins dissoute dans l'histoire, moins décousue. Et euh, voilà, ils, ils ont d'autres choses à nous transmettre que les actions qu'on mène au quotidien, à l'inverse, euh, il y, y a une vraie admiration de ce qui est fait à Paris, en France et dans les villes aujourd'hui. Ouais. Et c'est intéressant de le noter, on en parle peu, mais il y a ouais. tellement de dizaines et dizaines d'actions menées au quotidien, à Paris comme en France et dans ouais. les autres villes, que même TV Debout n'est capa pas capable de les restituer. Ah bah, et voilà. toi, qu'on les restitue tous les soirs au JT, tant on bien fait une que liste, en, tant bien que mal, et on fait une, une liste. Aujourd'hui, il y avait presque 22 blocages qui ont été organisés à travers la, la France. Et chaque jour, il y a de nouveaux blocages, évidemment. Donc, euh, ils de... étaient un milliard à hein, GIS, et ils étaient. Voilà, c'est ça, exactement. On a encore deux copains, euh, on ne va pas citer les noms soirs, parce on espère qu'ils n'y soient plus, mais qu'ils se sont fait serrer aujourd'hui. Et ouais. c'est le cas tous les jours, et on en ouais. parle peu. La répression policière est terrible dans les villes de province. Elle commence à être beaucoup plus sévère aussi à Paris. Euh, voilà. On en reparlera, parce que je pense que c'est un sujet à part entière. Et j'espère ouais. que ce week-end, sera pas l'occasion de constater un durcissement de la politique euh, de répression policière. Très bien. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Nicolas. Et donc euh, voilà, c'est un appel ou une information que vous devez prendre en compte. Et euh, bah on vous tiendra au courant. Peut-être qu'on va faire quelque chose d'un peu spécial pour cette occasion à TV Debout. En tout cas, moi, j'en ai envie et je vais en discuter. <rire> voilà, bah peut-être.